Evite Craigie, meuse ronde à l'art anatomique neubut Gario et Bresonec. Pour commencer, je voudrais dire quelques mots en breton. Art grillé, un drap poésustré et vite pesquetérienne la langouste, c'est et c'était une, une espèce très importante pour, pour les pêcheurs euh, et très peint enfin, très et à Glorian, euh, tout dans les communies de Zarmor et au entomique euh, et liam gandarkaïet gan donc entre Pampoule et, euh, et l'orient tout au long de la côte l'économie de la pêche était très très liée à, à, à la langouste. et je vais essayer de, de présenter cet aspect là Quelques mots bretons breton parce que je travaille avec euh, des, des pêcheurs qui parlent breton, notamment à l'île de Saint. Euh, J'en parle juste un tout petit peu ici, c'est euh, Franche spinec c'est vraiment c'est plus qu'un ami pour moi aujourd'hui. Et je pense que le lien il se fait autour de, de la langouste et autour, de, autour du breton. Voilà. Euh, je vais essayer, alors dans une conférence en général, on ne pose pas de questions, mais moi je vous invite à, à, le poser, à, à en poser peut-être pendant, je, je, pendant que je parle, parce que peut-être ce sera plus facile d'intervenir et de répondre à la question. Peut-être que vous aurez oublié la question à la fin si vous en avez beaucoup. Donc voilà, si vous m'interrompez pour des questions, moi je vois aucun aucun inconvénient. Donc euh, le sujet de la langue rouge, il est extrêmement vaste. Je vais essayer, euh, au travers de différents points, vous montrer à la fois un petit historique pour vous montrer pourquoi cette espèce était importante. Et au travers de deux projets qu'on a menés à Ifremer avec euh, des, des partenaires, euh, L'objectif, c'est de vous montrer les résultats que l'on a, euh, les questions qui se posent encore à nous. Et justement, euh, Anne parlait de gestion, qu'est-ce qui a été mis en place au niveau de la gestion Et ce, je, je, je tiens à le dire dès maintenant, en fait, euh, notre rôle à Ifremer n'est pas de dire ce qu'il faut faire, mais plutôt d'apporter des informations qui orientent les pêcheurs vers de, des règles de gestion. Donc bien sûr, on, on travaille de manière très étroite avec eux. Et euh, ce qui est intéressant dans cette espèce-là, vous allez voir ce qui a, ce qui a été mis en place. En place. Alors, <coughs> quelques, quand même quelques mots pour présenter no, notre espèce de, de ce soir. Donc, son nom scientifique, euh, Palignoris elephas. Au niveau de son aire de répartition, on a une erreur de répartition on la retrouve depuis le sud, euh, du, sud du Maroc jusqu'au nord de l'Écosse. Actuellement, en Écosse, il y a quelques travaux qui sont réalisés sur la, sur la langouste. Puis, toute, euh, on va dire, une grosse partie en, de, la, de, la, de la mer Méditerranée. Actuellement, les travaux montreraient qu'il y a très, très peu de différences génétiques entre les, les, les, les, les deux zones, peut-être sur quelques aspects, mais il n'y a pas deux espèces différentes qu'on pourrait avoir sur l'araignée la, sur de mer. On la trouve de, je vais tenter de dire, un mètre. J'ai un retour d'information d'il y a 15 jours, la Grande marée de 115, une observation d'une langouste qui a été euh, vue à pied sec dans une mare assez profonde et on la trouve jusqu'à 180 mètres. Elle se trouve, à, à, à, à, le lien avec la, la langouste rose se trouve autour, autour de 180 mètres, donc jusqu'à 180 mètres, 200 mètres, on la trouve, donc jusqu'au bord du jusqu'au bord du talus. Euh, rapidement, une alimentation euh, très très variée, euh, beaucoup, de, beaucoup de mollusques, des kinodermes. on sait qu'elle descend sur le sable, elle se nourrit de, de, de praires, de Vénus, euh, sans, aucun, sans aucun problème. Et aujourd'hui, on a une taille commerciale à 110 mm. Je reviendrai là-dessus parce que c'est presque le, le point le plus important de ma, ma présentation après vous, comprendrez. Rapidement, le, son cycle de vie à travers de quelques photos. C'est pas un schéma très, très, très classique. Hein. On va commencer par une, une femelle qui porte des œufs. Là, c'est une photo qui a été prise à côté du phare de la jument à Wesson. Cette femelle-là, elle va porter ses œufs pendant environ 6 à 7 mois. Elle va être grainée. À partir de mi-septembre, on commence à avoir les premières femelles qui, qui, qui sont levées. Et à partir de fin octobre, toutes les femelles matures sont levées. Il y a très très peu de, de, de, de femelles qui, enfin, matures qui ne qui sont pas levées. Donc on arrive à 95% de femelles aptes à se reproduire qui sont tous levées tous les ans. Donc elle porte ses œufs pendant un certain temps, donc il y a une, vraiment une évolution de l'œuf. À la sortie on a des larves qui mesurent à peu près 3-4 mm, donc ce sont de très très grosses larves en fait, qui euh, semblent passives mais qu'ils ne le sont pas du tout. On a des exopodes au niveau des pattes qui sont des petits plumeaux qui sont en, en perpétuel euh, mouvement, en permanence, et qui fait qu'elle a un, vraiment une, un mouvement dans la masse d'eau. Alors là je mets euh, éclosion des œufs, euh, donc au début des larves, euh, fin avril. Septembre, voilà, l'année dernière, les premiers travaux qu'on a commencé à faire sur la partie planctonique, c'est une larve qui a été pêchée dans le sud de la cornouaille anglaise, et là elle fait presque 3 cm, donc c'est une très très grosse larve en fait. Hein. Et mi-octobre, a priori, là c'est vraiment les, les, les, on va dire les observations récentes que l'on peut faire parce qu'on a une dynamique assez intéressante du stock et qu'on observe des jeunes langoustes, voilà une langouste qui a sans doute fait une mue sur le fond mais elle a une taille de céphalothorax qui est celle-ci, elle faisait 11, 11 mm et en fait quand elle se pose sur le fond elle n'a pas cette couleur-là, elle est translucide et à la première mue elle acquiert cette, cette coloration et elle va se fixer très précisément que dans des infractuosités de, de roche. À la différence par exemple de notre espèce qu'on connaît bien qui est le homard, là la langouste elle n'est pas, pas du tout cachée en fait, elle est sur des, sur des tombants et il faut par contre des, des, des petits trous, elle se met dedans. Et on ne voit juste que ces deux petites antennes qui sortent. Caractéristique d'une jeune langouste ou d'une juvénile, les antennes sont blanches alors qu'après, vous voyez, elles sont rouges, barri, enfin striées rouges, rouges et blanches. Et au niveau de l'abdomen, la, enfin, de, de on a cette petite frange blanche qui est, qui est présente. Donc ça, c'est des langoustes qui vont avoir cette coloration-là jusqu'à une longueur totale de 4,5 cm environ. En Donc un cycle qui a, sur lequel on a pas mal de questions. Donc euh, principalement sur la phase larvaire. alors là je vous ai dit mi-octobre, il y a encore 3-4 ans, je vous aurais dit euh, peut-être un an de cycle larvaire. Euh, les observations récentes, comme je vous dis, c'est que en, en mois d'octobre, cette année, les deux années précédentes, on a trouvé sur le fond ces petites langoustes-là. Et euh, sachant qu'en Méditerranée, ils ont plus de travaux que nous sur, ces, sur cette partie-là, en Méditerranée, le cycle larvaire il est autour de 5 mois. Il y avait de fortes probabilités qu'il qu puisse pas y avoir un, un tel écart entre la Méditerranée et, et l'Atlantique en termes de, de vie larvaire, puisqu'avant, on, on pensait que c'était 12 mois. Ce n'est pas très cohérent que ça puisse être 12 mois. Une larve passait l'hiver euh, sans une alimentation très importante, c'était pas très cohérent. Donc voilà, il n'est pas confirmé ce cycle au niveau timing, mais ça semblait ça. Et la, la, pareille, fin la, la, la maturité pour les femelles, c'est environ autour de, de, de 6 ans, plus ou moins, ça dépend des individus, et ça correspond à une taille minimale qui est de à peu près 100 mm. La taille réglementaire aujourd'hui de capture, c'est 110 et, et le 100 mm, vous allez voir, on y reviendra après, il est, il est vraiment important. Des toutes petites choses, parce qu'on me pose souvent la question, euh, comment différencier un mâle d'une femelle Là, vous avez une femelle avec des pléopodes très très larges qui permet la fixation des œufs A l'inverse, un mâle, il va avoir des tout petits pléopodes, euh, il n'a aucun intérêt, lui, enfin il ne fixe pas des œufs donc elles ne sont pas développées. L'autre euh, différenciation assez importante dès lors qu'elles sont matures. Alors là, on ne voit pas trop, mais en fait, la largeur de l'abdomen. On en parlait juste tout à l'heure. Euh, la largeur de l'abdomen euh, chez, la, chez les langoustes, pour les femelles dès qu'elles sont matures, est beaucoup plus, plus large. On a euh, pour une taille euh, des tailles similaires plus d'un centimètre, euh, voire même deux centimètres d'écart de largeur d'abdomen. Les femelles sont plus larges pour, pour fixer leurs œufs. Leur euh, et après, au niveau de des de, de, comment s'appelle des de, des organes mâles et femelles, on a des différences, puisque l'organe mâle se situe sur la dernière paire de pattes, alors que la femelle, c'est sur la troisième paire de pattes. L'autre différence, les mâles, en fait, sur la dernière paire de pattes, euh, n'ont pas de ce petit crochet-là. Ce qui est très très intéressant pour nous, quand on observe des toutes petites langoustes dans les trous, on n'a pas besoin de les sortir, il suffit juste de réussir à regarder la dernière paire de pattes pour savoir s'il y a un, un mâle ou une femelle. Donc ça, c'est des petits éléments de distinction qui sont très intéressants. Voilà, c'était un petit tour sur la biologie pour une présentation générale. Alors, un peu d'histoire. Moi, je, on, on fait un travail euh, de recherche, mais je trouve que c'est aussi très intéressant d'aller regarder euh, dans le passé qu'est-ce enfin, qu qu'on peut trouver comme information, et notamment sur l'importance de, de notre espèce. C'est vrai que si aujourd'hui on s'intéresse juste à ce qui est pêché, on va dire que bah, c'est une espèce qui n'est pas très importante économiquement. Or, euh, par le passé, elle a eu... Euh, une importance économique importante et quand on regarde où est-ce qu'elle était présente, on a déjà une idée de sa répartition spatiale à l'époque en fait. Aujourd'hui, jusqu'à il y a 5-6 ans avant que le stock redémarre, les langoustes en gros elles étaient cantonnées au Finistère. Je, je caricature mais c'est presque ça. Alors si vous allez regarder, j'ai juste été récupérer des, des, des, des cartes postales anciennes. Là on est à Saint-Malo, on avait des viviers très importants où on stockait de la langouste à l'époque c'était des bateaux à voile ils ne partaient pas très très loin donc c'était de la langouste qui était pêchée devant un peu au large de, de saint malo certains bateaux ont monté jusqu'aux roches quand même. là on est sur les viviers de la langouste à la roscoff une structure qui existe toujours c'était des viviers où il y avait un, un stockage de langouste très important là on est au début du siècle dernier là la pointe du bestré a à Roscoff, avec euh, les casiers classiques euh, ovales des pêcheurs avec une grande goulotte d'ouverture pour les, pour les langoustes. Ici, on est sur le… qui existe toujours en fait, hein, c'est la, la, la station biologique à Roscoff et il y avait euh, une, un vivier, là, pareil, c'est photo photos du début du siècle dernier avec euh, un stock de langoustes très important. Et là, on va jusqu'au jusqu Croisic, voilà, on est passé de Saint-Malo, on a fait toute la côte bretonne pour arriver en, en Loire-Atlantique. Et euh, voilà, l'activité de pêche à la langouste était répartie de manière euh, importante partout. Et c'était vraiment euh, une économie très, très, très, importante. Quelques éléments entre euh, la, la, la langouste et la culture. Ici, en fait, euh, j'ai trouvé ça. Enfin, ça fait un petit moment que je me souviens. À Morlaix, ça, c'était la coiffe euh, queue de langouste. Euh, elle était vraiment euh, préparée euh, et elle ressemblait vraiment à une <rire> queue de langouste. Ici, on est à Nantes. On a un char pendant le carnaval. C'est une tête de langouste pas été créé une tête de langouste comme ça, c'était vraiment que c'était important, ça c'est les 1928. Et là je cite un, un livre d'une personne qui travaillait à Ifremer. Et euh, si vous voulez lire une très belle histoire sur la, la, la pêche à la langouste, au Cap Cisin, il faut vraiment lire ce livre. En fait, c'est euh, à la fois des. C'est que des, des récits, euh, ce monsieur avait enregistré son père, il y avait plein d'écrits. Et c'est l'histoire d'un petit garçon euh, fin, euh, fin du 19e, famille de pêcheurs. Il, il fait la pêche à la langouste, il, il, est, il est naufragé, il est récupéré. Il explique toutes les techniques de pêche à la langouste, la manière dont ils allaient chercher les appâts autour de Tevenek, Ils allaient mettre des casiers à, à vieilles, garder les vieilles vivantes dans le bateau. C'était l'appât qu'ils utilisaient. Donc il, il a, le soir, ils étaient euh, en relâche à, à l'île de Saint. Et tous les jours, ils, ils allaient sur la, sur la chaussée pour pêcher. Euh, ils posaient de leur casier jusqu'à 50, 60 mètres de flou, des virés à la main, euh, trois par filière maxi, donc c'est vraiment très très intéressant. Et puis derrière, il y a aussi euh, l'évolution de, de, de toute cette pêche-là, donc très intéressant. Et là, euh, je travaille aussi avec une personne qui s'appelle Samuel Iglesias, qui bosse à, à, au Muséum d'Histoire Naturelle et qui fait en fait de l'écologie historique. Il va chercher dans des des, des ouvrages assez anciens en fait, plein de descriptions, des, des chiffres qui pourraient être intéressants, qui permettraient d'avoir plein d'informations, pas que sur la langouste, mais la dernière fois que j'ai vu, il me dit tiens, tiens, j'ai une information intéressante pour toi. Là, c'est un document qui date de 1860, et dans ce document-là, la, la personne décrit euh, pas mal d'espèces, de, et là, il parle des langoustes en fait. Et là, je vous lis, hein, sans parler des langoustes tirées chaque jour des viviers de Concarneau par euh, plusieurs douzaines pour être expédiée sur les principaux marchés de France où elles arrivent toujours vivantes. La langouste. pourquoi il y avait une économie importante, c'est qu'en fait l'espèce était vivante, vous la mettez sous un linge euh, mouillé d'eau de mer, elle peut rester plusieurs jours, dès lors qu'elle ne prend pas un coup de chaud. Donc pour l'expédition à l'époque, c'était extrêmement intéressant, ça arrivait vivant à Paris, partout, donc c'était intéressant. Euh, toujours vivante et pour cela appréciée, je dirais que côté tend à s'établir que sur notre littoral des réservoirs alors il faisait à poissons crustacés à mollusques le plus remarquable et sans contredit celui de monsieur cressol à l'île tudy il mesure 70 hectares et contient en ce moment 75 000 langoustes voilà rien que ce chiffre alors c'était peut-être pas des très grosses langoustes mais euh, vous prenez un poids moyen 800 grammes ça veut dire que là il y avait euh, autour de 55 tonnes dans, de, de stocker en fait à un endroit précis Actuellement, vous allez voir la production française, elle n'est que de 27-28 tonnes pour la, la partie atlantique. Donc là, rien que là, il y avait deux fois la production française actuellement. En fait. Donc c'est pour vous montrer que c'était vraiment une espèce qui était très très, très très très importante. Voilà pour ces petits aspects historiques. Alors je vais revenir sur des aspects un peu plus, euh, c'est pas technique, hein, mais c'est l'évolution d'un stop de langouste et qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qu'il faut retenir et ne plus faire en fait. Le premier graphe, c'est les quantités débarquées au quartier d'Odyrne. Euh, pourquoi le quartier d'Audirne C'était vraiment le gros quartier de pêche à la langouste. Il y avait les Audierniers qui pêchaient euh, autour de la chaussée, les Sénans qui étaient sur la chaussée, et l'été, les Pimpolais qui venaient, qui réussissaient à trouver un peu une place entre, entre tout le monde. Le côté très intéressant après-guerre, on a une production assez forte. Assez classiquement, pendant la guerre, on a arrêté de pêcher, ou très très peu donc le, le, stock qui, euh, qui soit, enfin le stock on ne peut pas dire qu'il se soit réellement reconstitué mais on n'a pas fait de prélèvement donc il était en vraiment très très bon état après-guerre donc on a une production qui était très forte hein. rien que le quartier Audierne, on est monté à 450 tonnes et ce n'était pas de la langouste qui venait d'autres endroits parce qu'on sait que par ailleurs il y avait des bateaux qui, qui pouvaient aller ailleurs c'était vraiment au niveau de la, de la chaussée en fait. très rapidement il y a deux, deux, deux aspects qui sont importants euh, après-guerre on a des bateaux qui sont motorisés ou qui l'étaient euh, ou qui le deviennent de plus en plus. Donc on a motorisation, des y à bord. Donc on passe de 27 casiers par bateau à 50, voire plus. Il euh, y a des bateaux sur lesquels il y a des viviers. Donc on a vraiment une augmentation de la puissance de pêche. R très, très rapidement, le, le stock, euh, le stock euh, ben, enfin, la production diminue parce que le stock il, il diminue en fait. On a des premières mesures d'encadrement et aussi on a là quelques bateaux qui vont ailleurs en, en Cornouailles anglaise, qui vont en Irlande, qui descendent en Galice. Donc on a une pression de pêche qui diminue un petit peu, donc on a un stock qui se re... Qui se re enfin on va dire qui, qui, qui augmente Et là on a encore, ben, la, quand on parle de puissance de pêche, les, les, les bateaux ont continué à, à être plus, plus efficients en fait et de nouveau on a une diminution. Et dans cette période-là, il y a beaucoup de réunions entre les pêcheurs pour se dire mais il faut faire quelque chose. La réalité des choses, c'est que les discussions n'ont abouti sur rien. Il n'y a pas eu de règles de gestion mises en place. Et il n'y a pas eu de règles de gestion mises en place jusque, jusque 2005, 2007. Donc pendant presque 50 ans, c'est une espèce qui, qui a été une espèce très structurante très par la pêche française. Bon, il n'y a, enfin, a pas eu d'encadrement. De, de, et il n'y a pas eu d'encadrement, et quand je parle de puissance de pêche, là on a des bateaux qui ont commencé à être positionnés de manière très précise en mer. On a commencé à développer de manière plus importante le filet. Le filet, il a été de plus en plus efficient parce qu'on est passé du, du de coton à du, du monofilament. On a développé des box plus importants. Clairement, on a une, une puissance de pêche qui a été très très forte et voilà, déclin de, de, déclin de cette pêcherie-là. Clairement, c'est... Il y a plein d'exemples, mais c'est un très très bon exemple de nos cotes de stock où on n'a pas géré, et pas gérer un stock en halieutique, c'est l'amener à son effondrement, clairement avec une espèce qui était aussi, aussi recherchée. Donc voilà, on arrive à 2003. Là, j'ai une série un petit peu plus longue qui montre qu'avant-guerre, on a, on a eu aussi des évolutions de, de, de, de la capture. Là, voilà, on est pareil pendant la Première Guerre mondiale, très peu de débarquements, parce qu'il bah, n'y avait, avait plus de pêcheurs allés en mer. On avait des fluctuations, alors de temps en temps on arrive à faire des séries où on, où on, où on sépare euh, langouste rouge et homard, et, et d'autres périodes pas forcément, et en plus des fois c'était un nombre d'individus qui était, qui, était, qui était donné. Donc voilà, on arrive au euh, début des années 2000, là j'ai une, une série un peu plus complète, où euh, c'est là que les pêcheurs commencent à se dire mais on fait n'importe quoi, là et ça continue à diminuer. Là on a une situation où euh, on a euh, des... des Première prise de décision, et puis des pêcheurs, bah, il n'y en a plus beaucoup, donc ils ne s'intéressent plus à la langouste. Donc on n'en débarque plus beaucoup, non pas parce qu'il n'y en a plus du tout, mais parce qu'en en fait, il n'y a plus d'intérêt économique à aller la pêcher. Si Ce n'est pas rentable. Et là, ça recommence à, à, à réaugmenter. Et, et, et j'espère pouvoir peut-être vous dire dans 3-4 ans qu'on va re remonter à une, une situation vraiment plus positive. Et il y a vraiment de, de fortes... De, de, de, plus que des présomptions pour que ça réaugmente. Je reviendrai sur ce tableau après, mais c'était pour vous dire en 2005, face à ces situations, il y a un groupe de pêcheurs, et je voudrais le citer c'était Guillaume Normand et, et, et Gilles, Gilles Bernard. Guillaume Normand, c'était le président du comité local des pêches d'Audierne, de, de qui est malheureusement décédé depuis, et qui avait déjà une façon de voir la pêche et de, de, de voir l'évolution de son métier, et qui a dit Mais il faut qu'on fasse quelque chose sur cette espèce-là. Ouais. En 2005, qu'est-ce qu'il y a en France pour la gérer Il y a une taille minimale. Et là, à titre d'exemple, regardez tout ce qu'il y a dans d'autres pays où les espèces de langoustes sont extrêmement bien enfin, gérées et puis protégées. Alors, je ne vous fais pas la liste, hein, mais interdiction des femelles grainées, une taille maximale, des quotas soit individuels ou des quotas totaux, un nombre limité de bateaux pour la pêcher, donc il faut une licence, une taille de bateau maximale, un nombre d'engins limité, euh, des trappes d'échappement quand ils pêchent au, au casier, des perles de fermeture, des zones interdites à la pêche. Nous, voilà ce que l'on avait en 2005. Donc, je vous dis, des pêcheurs s'organisent, ils vont voir ce qui se passe ailleurs, et notamment en Corse où c'était un peu plus structuré. Voilà. Et le point de démarrage vraiment du travail de reconstitution de ce stock, c'est vraiment le, la définition d'une zone interdite à la pêche et à la langouste, et surtout interdite en fait à tout ce qui est en, engin, engin posé, donc filet, casier. Dans ce périmètre-là, il y a droit que la ligne ou la palangre. En fait. Donc, cette zone est fermée, pas mal de discussions à l'époque, mais. Il faut se dire, quand je vous parlais de Haudierne et de la zone de pêche extrêmement intéressante, elle est là. C'est la zone en France la meilleure pour la languste. Et les pêcheurs ont réussi ce tour de force, quelques-uns à dire non, il faut qu'on la ferme. Je peux vous dire qu'il y a eu des, des, des réunions où c'était, même si on n'empêchait plus beaucoup, on empêchait en encore un peu là. C'était vraiment un, une gageur de réussir à mettre ça en place. Et ils arrivent à la mettre en place. Donc à partir de là, on est à la période où on a la création du, du, du, du parc marin. Le parc marin a, euh, a euh, ce travail de suivi de, de, de cette zone-là en collaboration avec mon institut et avec IFREMER. Qu'est-ce que l'on fait dans cette zone-là pour suivre en fait, l'intérêt de fermer la zone On a fait trois types de suivi. Vous allez voir que pour des raisons différentes, on a, on a d'abord commencé à travailler au filet. Pourquoi Puisque dans cette zone-là, à la fois, on avait de l'historique sur la capture de la pêche au filet. donc Ça permettait de continuer une, une série. On a testé un peu le casier, mais dans... Sur cette espèce-là, quand le stock est très très bas, la pêche au casier, clairement, ça ne donne pas. On aurait été à la mer, posé des casiers pour rien, on n'aurait rien vu. Aujourd'hui, on, on, on recommence à, à s'y intéresser. On a fait aussi ça parce qu'en travaillant avec des collègues à l'étranger, ils nous ont dit au début, travaille au filet, tu ne vas pas avoir de données et ça ne sera pas très intéressant pour toi. Et on a commencé aussi à faire des suivis en, en plongée pour voir un peu ce que l'on pouvait comprendre de son habitat. Aujourd'hui, on fait 6 à 7 campagnes de pêche par an. Enfin, c'est 6, 6 journées en mer où on pose à chaque fois 2 fois 1000 mètres de, de, de filet. On fait des pauses de 48 heures. Donc l'idée, c'est pas de mettre beaucoup d'engins de pêche, mais c'est surtout d'avoir le même protocole tous les ans qui nous permet d'avoir un niveau d'information de l'abondance de l'espèce. Je vous disais le casier, on a fait une première expérience en 2009. On n'a pas fait une langouste, on a fait que des homards. Alors, il y avait des gros homards. On a recommencé en 2014, on a fait deux langoustes et en, depuis 2017, on a une autre campagne. Et depuis 2017, on commence à avoir des captures au casier qui, euh, euh, au vu du petit nombre de casiers qu'on met, commence à être non négligeable. Et on fait environ deux sorties par an sur des endroits très précis à côté de la, la bouée d'Armen, enfin des côtés du phare d'Armen. On a deux transects plongés où on fait un, un, un suivi de l'abondance la, de la, de en... en ces pêches au filet, tous les langoustes que l'on ramène sont mesurés. Euh, enfin on fait une biométrie assez importante, et elles sont toutes marquées. Alors au début, on, on utilisait juste une petite marque Spaghetti, c'est un petit, euh, euh, quand vous achetez un, un vêtement, euh, l'étiquette est, est insérée dans le vêtement avec euh, une petite tige en plastique avec euh, perpendiculaire. On insère la même chose sous l'abdomen, puisque en fait à la muse, le tégument est très très fin, et donc à la mue, la, la, la marque va être conservée par la, par la langouste. Sur la langouste, il y a un numéro d'identification, il y a un numéro de téléphone et puis euh, qui fait la manip pour qu'au cas où ce ne soit pas nous qui la repêchons, on puisse nous donner l'information. En fait. Donc toutes nos langoustes sont, sont marquées comme ça. On a décidé de faire de six suivis de, dans, dans cette zone de, de, de, de l'Armen en fait. Alors on ne les a pas fait au hasard, hein, on a été voir les pêcheurs qui connaissaient très très bien les lieux. Ils nous ont dit bah, cette pose elle est bien, celle-là elle est bien. Et donc, euh, on n'a pas essayé de faire mieux que, que leur savoir. C'est là qu'il fallait aller, donc on, on est parti là-dessus. Et tous les ans, on revient faire une pêche au même endroit, moins de 40 de coef, euh, à la fois pour des aspects euh, purement techniques euh, à cause du courant, mais aussi c'est une espèce qui se déplace très peu quand il y a de la houle. Donc on choisit des, des, des, un temps très très, très calme. Et euh, excepté en 2012, où on a eu des conditions météo un petit peu particulières, on a pu réaliser nos, nos suivis tous les ans. Initialement, on n'avait que points et on a rajouté ces deux points là euh, en 2011 alors parmi les résultats très intéressants, alors vous allez me dire c'est pas beaucoup de langoustes mais on a remonté à la surface en sur nos 10 ans 634 langoustes en fait qui ne correspondent qu'à 478 différentes puisqu'en fait il y en a qu'on avait marqué remise à l'eau et donc la différence là c'est les langoustes qu'on a pêché plusieurs fois euh, au total, sur nos 478 langoustes, on en a 85 qu'on a, qu a recapturé au moins une fois. Et je vais vous montrer après, on a des langoustes, il y en a une, on l'a pêchée tous les ans, sauf une année. Tous les ans, on l'a remontée à la surface, ce qui est assez extraordinaire. Si on prend pas, par exemple, en 2018, la, la, les campagnes que l'on a faites, alors ça correspond ici à ce que vous voyez, 142 langoustes capturées. Si vous regardez ce graphe-là, c'est juste le nombre de langoustes qu'on a pêchées tous les ans par nos différents points de suivi. Euh, je vous, je vous voyez, en fait, on a une augmentation régulière du nombre de langoustes qu'on pêche tous les ans. Ça, c'est en nombre. Si on regarde le, la capture, le poids réalisé, on appelle ça dans le jargon d'aléritique, c'est la capture par unité d'effort. Donc, c'est le poids en langoustes pour un km de, de filet. La, la dynamique, elle, elle, elle est la même. On a une augmentation de l'abondance la, de, de, de dans notre... Enfin, on a une augmentation de notre indice qui signifie clairement qu'il y a un lien avec l'abondance qu'il y a sur le fond. Donc en fait c'est un, un proxy pour dire que l'abondance au fond euh, évolue sans doute d'une manière assez similaire. On peut le dire parce qu'on utilise tout le temps le même protocole, il n'y a pas de billets dans notre protocole, on n'a pas augmenté nos distances, on n'a pas changé le matériel, c'est exactement la, la, la même chose. Donc on a plutôt une dynamique très intéressante. On Ferme une zone, cette espèce là, c'est pas comme du poisson qui bougerait beaucoup. En fait, on savait qu'elle est un peu sédentaire et, et on s'attendait à ce résultat là, mais on le confirme. En, là où ils ont fait c'est les mêmes suivis en Méditerranée, ils ont le, les mêmes tendances. On pourrait s'attendre au bout d'un certain temps qu'on arrive à un, ce qu'on appelle un plateau où en fait la zone elle est vraiment très chargée en langouste et en fait ça, euh, ça, on va dire, ça essaime ça sur, sur les bords. Mais pour l'instant, la dynamique est très positive. Actuellement on a un taux de recapture de 23%, ce qui est extrêmement important. Ça veut dire que. Ça, enfin, on va le montrer après, ça veut dire qu'il y a une certaine sédentarité de, de, de nos individus. Euh, donc voilà, cette zone fermée, elle joue vraiment le rôle qu'on voulait lui, lui mettre au début. On protège cette espèce-là, une partie de son stock. Alors euh, on peut dire que l'engagement le, le, le, le, le, est bien, bien tenu. Qu'est-ce que l'on observe sur nos 20, 10, ans de, 10 ans de données deux choses. On capture globalement plus de mâles que de femelles. Alors là, là j'explique juste. Hein. En fait, c'est la, la taille des langoustes qui sont ici. Alors, je reviens juste en haut. C'est vraiment la taille du céphalothorax. Hein. C'est de la base de la tête jusqu'au petit rostre qui est entre les, les deux cornes de la langouste. Donc là, en début de période, comme je vous l'avais dit, il y avait très peu de langoustes qui étaient pêchées. Et puis, c'était plutôt des, on va dire, des grosses langoustes. On pourrait appeler ça des grosses à moyenne langoustes, c'était des langoustes entre 1,2 kg et 1,7 1, kg, 1, 1,8 kg. Ce que l'on observe au cours de la période, c'est que euh, les langoustes que l'on pêche sont de plus en plus grosses. en fait. Donc euh, clairement, il n'y a pas de pêche. En plus, je vous ai dit qu'on les repêchait, donc c'est clairement classique. en fait. Il hein, y a une petite mortalité naturelle, mais il n'y a pas de mortalité par pêche. Donc euh, globalement, les langoustes qui sont là grandissent. Ce que l'on observe, de deuxième chose, c'est une taille beaucoup plus importante des mâles. On a des mâles qui arrivent jusqu'à 170 de céphaltorex, 180, donc c'est des mâles qui font entre 3 kg, autour de 3,5 kg, 4 kg. Donc là, on voit bien la différence physiologique entre mâles et femelles. On n'a jamais des femelles qui dépassent 155, en fait, c'est très rare. À la fois parce que les mâles, ils n'ont pas d'énergie à, à, à, enfin, à, dé, à passer dans la reproduction. Et euh, on a sans doute un taux de croissance des meules, un nombre de nu qui est, qui est plus, plus important. Et ce qui est extrêmement intéressant, et je reviendrai aux mesures de gestion qui ont été prises, c'est que dans notre zone, là, à partir de 2015, on commence à voir apparaître des petites langoustes. Avant, on en voyait une de temps en temps. 2017 et 2018, on a un apport massif de petites, de petites langoustes. On a ces langoustes-là de 2018 qui correspondent vraisemblablement à un recrutement l'on a commencé à apercevoir en 2013 s'il y a des plongeurs dans la salle euh, ils pourront vous le confirmer ou des apnéistes en fait, à partir de 2014 euh, dans plein plein de sites on commence à percevoir des petites angustes moi j'ai un petit peu de, de vécu euh, en apnée, j'en avais jamais vu des petites comme ça euh, depuis, euh, depuis 25 ans que je vais dans l'eau en fait. et on verra après que dans plein d'endroits euh, ça donc voilà, un apport de de, de, de, de, de, de jeunes nous, on a un suivi qui est complètement indépendant de la pêche dans une zone, donc voilà, on voit bien une dynamique très très intéressante à apparaître. Et l'augmentation de, de, du, du nombre d'individus dans, dans le suivi, il est lié à ces jeunes langoustes qui arrivent. Et l'augmentation de la biomasse, c'est à, à la fois les deux, le, ces jeunes langoustes, et puis on a vraiment un, un pool de, de, de grosses langoustes. Alors, tous nos langoustes, on les mesure, enfin, on les mesure à chaque fois, on le remet à l'eau, et quand on les repêche, on les remesure. Donc, ce qui nous permet d'avoir un suivi individuel de chacune de nos 85 langoustes. Alors ça, c'est la première qui a été marquée. Euh, là, il y a sans doute une petite erreur de, de mesure, mais on, on arrive à, à suivre sa croissance tout au long de la période. Et notamment, voilà, je, je, je passe sur plusieurs, euh, plusieurs langoustes. Celle-là, elle est très, très intéressante. où On a presque une courbe de croissance. Euh, c'est comme si, euh, comme on, nous, on était petits, on allait chez le médecin de manière régulière. Vous aviez votre carnet de santé, votre courbe de croissance. Et ben là, on fait la même chose sur nos, sur nos langoustes. Alors de manière individuelle, si on les prend de manière individuelle, il y a, il y a de la variabilité. Nous l'intérêt c'est de coupler toutes ces données-là pour re retraduire ça en courbe de croissance pour, pour cette, pour cette espèce-là. Donc on a un peu un, un carnet de santé de tous nos, tous nos langoustes. Ça nous sert à quoi Ça nous sert à. Là j'ai poulé, j'ai mis toutes les données de croissance que l'on avait de nos langoustes. Donc on arrive à voir que ben, les langoustes, quand elles sont grandes, eh ben, elles ne grandissent plus beaucoup. On a sans doute des accroissements à la nuit d'à peine un millimètre elles grandissent un peu en largeur, un peu en longueur mais pas beaucoup alors que des petites langoustes, là on a des accroissements qui sont autour de 10 mm de céphalo donc ça fait une augmentation d'un centimètre de la tête, le corps entier ça fait une augmentation de 2,5 cm à la mue à peu près Comment on utilise cette donnée là De manière assez simple, Et là notre jeu de données il est très simple puisqu'on a une observation tous les ans ce qui fait que pour plusieurs individus on a ce qu'on appelle un temps de liberté. Au bout d'un an, on voit de combien elles ont grandi. Au bout de deux ans, de combien elles ont grandi. C'est le taux d'accroissement. Et quand on couple toutes ces données-là, on peut construire, avec un modèle mathématique, hein, une courbe de croissance euh, qui nous donne, alors la question qui m'avait été posée tout à l'heure, une grosse anguille, ça peut aller jusqu'à quel âge. Moi, je commencerai d'abord par dire que la taille de 110 mm que l'on a mis en place correspond à un peu près à une individu qui a 6-7 ans c'est assez enfin, intéressant au vu des recrutements que l'on voit actuellement de pouvoir dire aux pêcheurs ben, tout ce que vous remettez à l'eau, vu la taille vous risquez de commencer à en, en voir le bénéfice dans actuellement dans un an je pense qu'il va y avoir une augmentation de la, de la capture assez importante et à l'inverse on voit bien que les individus atteignent largement les 20, 20 25 ans sans, sans, sans, aucun, sans aucun souci euh, parmi les, les langoustes qu'on a qui ont eu, je crois que c'est celle-ci, il y a une langouste là, on ne l'a pratiquement pas bougé de taille en 7 ans en fait, donc elle était vraiment sur ce, sur ce plateau-là. Alors ça vous paraît euh, presque simple comme science, mais on n'avait pas ça pour cette espèce-là en, en, chez nous, alors que c'était une espèce qui était extrêmement importante en halieutique, il y a plein d'autres espèces qui sont suivies depuis bien longtemps, et on a des données de croissance, mais sur cette espèce-là, on ne l'avait pas. Alors sur les crustacés, c'est particulier, puisque on n'a pas de pièce calcifiée qui permet d'estimer l'âge en en disant soit une écaille ou quelque chose comme ça. Et donc le fait de pouvoir faire des, des captures et captures, ça permet d'estimer l'âge de notre, notre espèce. Autre point très très intéressant, on relâche nos, nos espèces, enfin nos individus, là où on les a pêchés. Et ce que l'on observe dans cette zone-là, alors ça c'est plus du comportement et de l'écologie, c'est que sur le point 1, j'ai exactement 9 individus que j'ai pêchés, remis à l'eau, et je les ai tout le temps repêchés au point 1. Au point 2, c'est tout le temps des individus du point 2 que je repêche au point 2. Pareil pour le point 4, et c'est pas très éloigné, hein. là il y a à peine un mille. par contre il euh, y a un mur au milieu, euh, ça pose des questions sur son, sur son comportement. Le point 3, on a quelques échanges avec le point 5 en fait, alors là ils sont sur la même euh, zone bathymétrique, euh, on peut penser qu'il y a des petits échanges, enfin il y a des échanges, et là où on a le plus d'échanges c'est entre le, le point 5 et 6, ils sont éloignés de allez, 1 km environ, par contre ce point là il a à 45 mètres, euh, faut à ouais, 45 mètres, et celui-là, il est à 65 mètres. Donc là, on peut euh, vraisemblablement imaginer des petits échanges bathymétriques entre l'hiver, l'été, des comportements liés à de l'alimentation. Mais ce qu'on peut déjà voir, c'est qu'on a, et doute une sédentarité assez importante des individus. Et là, on parle que d'individus adultes. Et, et, et ça, ça permet d'apporter des informations aux pêcheurs. Quand la, la, la pêche est fermée en hiver et qu'un pêcheur me dit « Mais Marcel, tu te rends compte, je vais remettre une engoude de 2,5 kg à l'eau. » Je dis, bah, il y a de fortes chances que ce soit toi qui la repêche à cet endroit-là. Et, et, et ce, le fait d'avoir cette information-là, ça veut dire que chaque pêcheur, il peut rentrer un peu dans, une, dans sa propre gestion de sa zone de pêche. Sans rentrer dans les détails, en mer, les pêcheurs, ils ne vont pas n'importe où, n'importe comment. En fait, Il y a une certaine organisation entre eux, il y a un partage spatial de, de, de, de l'espace, en fait, parce qu'il faut mettre des engins à l'eau. Et donc là, euh, cette information-là, elle, elle est réellement intéressante en termes d'imaginer de, de, une gestion qui, soit, qui évolue et qui soit un petit peu, un petit peu différente. Euh, ce genre de situation, là, pour d'autres espèces, hein, euh, en Australie ou euh, également euh, en, en Afrique du Sud, avec une sédentarité des individus adultes. Donc ce qu'on a pu montrer là, ce qui était assez intéressant, c'est des points de recapture qui sont le même d'une année sur l'autre. Les seuls mouvements qu'on semble montrer, nous, là, c'est des mouvements de type bathymétrie, en fait, pas très important. On a plutôt, dans les recaptures, beaucoup de mal. Alors là, on peut imaginer vraiment une différence de comportement, sachant que euh, euh, on a une information, vous allez voir, sur du comportement éventuellement en période hivernale. La seule long, une langouste qui a été repêchée par un pêcheur pro, c'était une femelle. Elle était EV en 2000, en octobre 2014, et nous, on l'avait pêchée deux mois avant, au, au pied du phare de l'armène en fait. Euh, là, il y avait 35 mètres d'eau. Là, il y en avait 70 mètres. Euh, il y a beaucoup de de, de, de femelles qui euh, aiment, enfin qui aiment, je ne sais pas si elles aiment, mais en tout cas, elles ont un comportement où elles essaient de positionner leurs œufs dans une zone où il y a, on a une certaine stabilité de la température d'eau, qu'il n'y ait pas de choc thermique. Euh, on, on peut imaginer que ce soit ce type de comportement qui soit vérifié là. En on on allant plus profond, elle est moins embêtée par la houle, et il y a vraiment vraisemblablement ce genre de situation. On a aussi quelques individus qui sont sortis de la zone. Hein. Là, on a un mâle qu'on avait vu une seule fois et qui a été repêché par un, un pêcheur plaisancier devant Pénors. 20 mètres d'eau dans son petit filet. Il a sorti une langouste de 2,5 kg et il l'a ramenée à la, la criée. Donc, ça, c'était une information intéressante. Et récemment, on a une langouste qui a été aussi repêchée à l'extérieur par, par un pêcheur pro. En fait. Mais globalement, vu le nombre de langoustes que l'on a, on n'a pas beaucoup de récapture à l'extérieur. Donc, ça montre que quand elles sont adultes, elles sont assez, assez, assez sédentaires, vraisemblablement. Je reviens sur mon tableau initial. Ce travail-là, il a initié beaucoup de réflexions au sein de, de la communauté des pêcheurs. Et qu'est-ce qu'il en est sorti Il en est sorti beaucoup de choses et des choses, à mon avis, très intéressantes. Euh, J'aime souvent à dire, et le travail que moi je fais à IFRONER, euh, il est de, de, de, de, de proposer des de résultats, d'informations, mais je me demande si le, mon travail le plus important, c'est de réussir à ce que les pêcheurs arrivent à, à mettre en place des règles de gestion en, en ayant discuté avec eux. À l'issue de discussions, non pas âpres, mais très ouvertes, on a réussi à augmenter la taille minimale de la lambousse de 95 à 110 mm. 95 ça faisait une langouste qui faisait à peu près 500-550 grammes 110 ça fait une langouste qui fait un kilo à peu près à un kilo les femelles se sont reproduites quasi sur deux fois sur un stock qui était très très bas c'était la, la, la mesure forte à, forte à prendre alors on s'est appuyé sur de nombreux travaux existants aussi pour proposer ça mais je peux vous dire que les pêcheurs quand il, quand il a fallu signer ça enfin passer cette, cette, cette, cette décision c'était pas facile parce que en Décembre 2008, à la criée de Bresse, les langoustes entre eux qui faisaient cette taille-là, il y a des lots qui sont partis à plus de 120 euros le kilo. Quand le pêcheur, en 2009, sa langouste qui fait pas encore un kilo, qui fait 800 grammes, il la remet à l'eau, il remet 100 euros à l'eau. J'ai eu quelques coups de fil. <rire> Mais ça s'est super bien passé en fait. Au début, c'était assez dur. La deuxième chose qui a été proposée, c'est une période de fermeture. Pendant trois mois, la langouste est fermée, janvier, février, mars. Zone interdite, c'est celle que je viens de vous montrer, en fait. Elle n'a pas été choisie au hasard. Il y a plein de cantonnements crustacés le long de la côte qui ne servent à rien parce qu'ils ont été posés sur le sable. à preuve du contraire, les crustacés, enfin, les crustacés ils ont besoin de structure un peu chose. Et la dernière mesure, c'était l'interdiction de débarquement des femelles grainées qui, dans certains cas, n'est pas forcément peut-être vraiment discutée comme une mesure de gestion, mais pour un stock comme celui-ci, c'était une mesure qui était vraiment, vraiment intéressante. Alors en fait, la, la période de pêche était fermée jusqu'au mois de mars, et je leur avais dit, mais on ne peut pas aller jusqu'au mois de mai, comme si on protège les femelles grainées, et puis au début, non, non, déjà, mais trois mois, on ne peut pas faire plus. Et puis, c'est quelques pêcheurs qui ont dit, mais c'est bête, euh, au mois d'avril, on va recommencer à pêcher des femelles qui vont dégrainer dans un mois, c'est un peu bête, en fait. Et la première mesure qu'ils ont indiquée, ils ont juste précisé, ben, les femelles grainées du 1er avril à début mai, il n'y a pas le droit de les pêcher. Ça c'était en, en 2015 et en 2016, deuxième mesure qui est tombée dans le marbre, c'est-à-dire on arrête de pêcher les femelles. Donc c'est une mesure qui a été mise en place et aujourd'hui il n'y a personne qui, qui, va, qui va à l'encontre. Et donc il y a dix ans qui sont passés entre le tableau suivant et celui-là et en dix ans on a mis des mesures de gestion, mais c'est que de la discussion, c'est que de l'échange avec les professionnels, les professionnels entre eux en fait. Et ça c'est presque le résultat à mon avis le plus intéressant puisque c'est ça qui fait que le stock aujourd'hui vraisemblablement euh, redécolle. Alors je vais vous présenter les résultats d'un autre, pro, d un, d un autre tra travail mais qui est vraiment en lien avec ce que je vous ai montré parce qu'en 2014 il y a des recrutements qui sont visibles partout et plusieurs pêcheurs viennent nous voir ils disent, mais qu'est ce qu'on peut faire pour avoir plus d'informations et qu'est ce qu'on peut nous on pourrait faire pour améliorer les connaissances et on a pu monter un programme avec le, le comité départemental de pêche euh, le parc marin aussi qui était de, de, de on a demandé un financement pour qu'on puisse aller former des pêcheurs pour qu'ils marquent des langoustes hors taille. Ils les remettaient à l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre des langoustes qui remettent à l'eau Et l'idée, c'était qu'ils marquent eux-mêmes les langoustes. Donc, on a formé des pêcheurs à faire de la science, en fait. C'était vraiment ça. Et là, on avait une, une étendue qui était vraiment nationale. Donc là, il y a pour ceux qui le connaîtraient, c'est Erwan Kemener qui travaille au comité, local de, au comité départemental des pêches, qui allait sur les bateaux, les former, Donc, leur apprendre à bien poser la, la, la marque enregistrer la position de mise à l'eau, la taille de l'individu, le sexe. En deux ans, on a 55 bateaux qui ont participé au programme, c'est vraiment important. Euh, on a, alors aujourd'hui, à, à la fin du programme, on a 3600 langoustes qui avaient été marquées. Aujourd'hui, on a des pêcheurs qui, qui volontairement continuent à, à en marquer. Et vous allez voir les résultats qui sont très intéressants. Et donc là, on s'est intéressé plutôt aux juvéniles. Dans la, la zone du parc, c'était plutôt dans le cantonnement, on, on voyait plutôt des grosses, et là, on s'est plutôt intéressé aux, aux juvines. L'intérêt de, de, de ce travail-là, il, il, est, il est multiple, mais le premier intérêt, c'est d'avoir des pêcheurs qui, tout le long de la côte, nous ont marqué des langoustes, et là, ça nous... De facto, en, en indiquant où est-ce qu'ils ont marqué les, marqué les langoustes, on, on, on fait une carte de distribution spatiale de présence de l'espèce, en fait. Donc euh, on n'a pas développé hein, quelque chose de compliqué. On a un bateau qui travaillait euh, dans le sud aussi, au niveau de, du gouffre de Cap-Breton, donc voilà, en 2014, 2015, on commence à voir des langoustes, mais euh, bien dans la baie de Saint-Brieuc, devant, de, devant Saint-Malo. Euh, en 2012, vous m'auriez dit, euh, il y a une langouste là, peut-être quelques-unes au roche douce, mais on n'en avait pas vu si proche. Mais ce qui est assez intéressant, c'est faire le lien avec les données historiques. Euh, à Saint-Malo, il y avait la langouste. Donc l'habitat, aujourd'hui, il est toujours propice à, à cette espèce-là, en fait. Alors par contre principalement nos espèces elles se trouvent hein, ici vous avez euh, on est sur euh, Rochebonne, là on est sur le sud de Belle sur les accords rocheux, là on est entre Belle et Groix sur euh, les, pareil, les plateaux. Euh, voyez en mer d'Iroise, euh, alors on a beaucoup de bateaux qui ont travaillé là mais c'est vraiment des, des endroits particuliers. Pareil il y a un plateau que je connais moins au large de la Rochelle et là on était au du goût. Donc voilà, d'un point de vue euh, habitat, elles n'étaient pas n'importe où. Donc les pêcheurs ils nous ont marqué plutôt des langoustes de petite taille, parce que c'était des langoustes qui remettaient à l'eau, moins de 110 mm. Première année 2015-2016, avec des langoustes assez petites qu'ils ont pu marquer. Ce qui est assez intéressant dans cette donnée-là, euh, on a un, un, un déséquilibre du sexe ratio dans les captures. Ça ne veut pas dire que ce soit le cas au fond. En tout cas, dans les toutes petites tailles, on a à peu près 55 ans, ce qui est naturellement assez, assez logique. Après, on se retrouve plutôt avec un sexe ratio de 30% de femelles, 70% de mâles, en fait dans les captures euh, et tout ça depuis euh, longtemps. Donc il y a sans doute une un différence de comportement, peut-être un habitat un peu un peu différent aussi euh, sur ces sur ces tailles-là. Et là en fait on a pu travailler avec des bateaux qui eux ont tout mesuré les langoustes qui pêchaient, tout ça, et euh, c'était très intéressant de voir que voilà, on avait ce pool de petites langoustes qui étaient visibles un peu partout et qui confortait en fait le travail. Ben, on, on voit vraiment une dynamique nouvelle sur, ces, sur cette espèce-là. En fait. euh voilà le marquage qui a été fait. Plusieurs cartes pour vous montrer les, les points intéressants. Sur les cartes, à chaque fois, le point rouge, c'est le point de départ, le point vert, c'est le point d'arrivée, et euh, la flèche, euh, enfin, le, le trait avec la flèche montre le, le, le sens de déplacement de la langouste. Alors là, basiquement, on fait un trait, un trait droit, sachant pertinemment que la langouste n'était elle, elle pas sur une autoroute, hein, et donc elle a, elle, elle a dû faire des mouvements très, très différents. Mais là, on, on a vu au travers de ces résultats-là des comportements assez intéressants. On a, là je vous en montre une, mais on a 5-6 langoustes qui ont traversé la mer avec un problème. Ils ont été toutes repêchés autour des, de la pointe d'accord noyé anglaise et certaines autour des îles. Et le pêcheur anglais dit Ah on a pêché des langoustes de bretonnes et tout. Donc, voilà. donc ça c'était intéressant de, de pouvoir changer. Ce qui montre bien qu'on a un stock qui va bien au-delà de son ré... enfin, aire de répartition qui a une aire de répartition très très très large. Parmi les autres résultats extrêmement intéressants, là on a des langoustes, une marquée au nord de hop celle-là, celle elle, elle va devant Arcachon. Et on en a une qui a été pêchée par un, le, le, le fils du, du, du président du comité régional d'Aquitaine de, et qui elle avait été marquée sur au niveau de Rochebonne. Donc on a des langoustes qui se sont déplacées sans aucun problème sur toute le, surtout la, la zone de, du, du golfe de Gascogne. Euh, Enfin, assez intéressant donc là on voit une capacité de déplacement assez important hein, sur des individus qui font 600 700, 700 grammes on a alors si on si on prend des petits des petits mouvements plus courts là enfin, on a un individu qui était dans 45 mètres d'eau on l'a retrouvé à 110 mètres de fond donc ce, cette capacité à se déplacer de manière bathymétrique alors qu'est-ce qu'elle a été cherchée là euh, euh, c'est difficile de, de, de, de je dirais de synthétiser l'information pour l'instant avec les données que l'on a actuellement, on peut penser qu'en dans la zone mer d'Iroise, on aurait des mouvements, comme je vous disais, de type des entre l'hiver, des individus qui seraient plus profonds, et l'été, qui se retrouvent dans, dans moins d'eau. En fait. euh, le schéma, voilà, j'ai mis un point d'interrogation, parce qu'avec juste des données euh, euh, de marquage recapture, ce n'est pas évident, mais c'est ce, ce qui semble ressortir comme, comme comportement. Voilà, en fait. je vous montre, voilà, en, en mer d'Iroise, des, des, des, des déplacements... Euh, assez important, mais toujours des déplacements de zones profondes vers des zones un peu moins, un peu moins profondes. Bon, je ne vais pas vous montrer toutes les cartes, mais voilà. Au niveau de la, du golfe de Gascogne, encore des déplacements hyper importants. Et là, on a eu, euh, je ne sais pas la carte, mais là, on va dire la, la, la, la number one, elle a été marquée ici, et elle a été repêchée à Arcachon. Donc elle a fait euh, 500, 500, 500 km en fait. Donc voilà, des déplacements extrêmement importants, alors que sur des individus qui sont juvéniles. Donc on peut mettre ça en rapport avec nos individus adultes, avec un comportement de, de déplacement pour trouver l'habitat qui leur convient à, à taille adulte et, et, et y rester. Le parallèle qui peut être fait avec une autre espèce, en Afrique du Sud, on, on a exactement ce même type de comportement, Des déplacements très très important d'individus de, de, juvéniles et quand elles arrivent à taille adulte, hop, elles arrêtent complètement de se déplacer. Alors en Afrique du Sud, ils ont une, une tentative d'analyse où a priori elle se déplacerait contre le courant résiduel en fait. Donc euh, si vous laissez une particule dans l'eau, elle, elle va aller vers le nord et les juvéniles vont aller vers le sud, comme si elles, elles se déplaçaient à, à contre-courant du déplacement de la larve, enfin du déplacement hypothétique de la larve après. En fait. On a quelques espèces qui ont ce type de comportement. Nous sur la langouste, au niveau du Golfe de Gascogne, c'est compliqué d'avoir ça parce qu'on a des langoustes qui sont descendues, mais on en a eu une, une ou deux aussi qui sont remontées en fait. On sait qu'on on alimente nos amis espagnols, puisqu'on a des langoustes euh, au niveau du d'Andaï qui se retrouvent en, en Espagne. Vous avez vu, on alimente les Anglais et puis les Espagnols, on est, on est cool. Et, euh, voilà. et là aussi, on a des déplacements intéressants. Cette langouste-là, elle a été repêchée à 170 mètres de fond. Euh, on a sur tous les accords euh, profonds, là, des, des, des, des zones où on a des, des langoustes. On a quelques bateaux qui sont spécialisés pour aller les pêcher sur ces accords-là. Accords euh, voilà, plein de déplacements qu'on euh, qu a pu voir. Alors si on essaie de synthétiser euh, ces déplacements, qu'est-ce qu'on observe Donc on a des déplacements qui ont été très importants de la part de certaines espèces. Là j'ai mis tous les déplacements qu'on avait pu identifier et puis qualifier de manière très, très très fine. Mais ça prend en compte des, des individus qu'on aurait laissés juste, qui auraient été repêchés au bout d'une semaine et d'autres au bout de presque plus d'un an. Si on essaie de juste synthétiser ça, en fait, on a euh, euh, tous les individus de Manche-Merdiroise que j'ai pris en compte. Après, j'ai pris juste des individus qui étaient restés un mois au moins dans l'eau. Et là, des individus qui avaient fait au moins ben, presque un an dans l'eau. Et ce qui, est à mon avis, intéressant, est intéressant, c'est de regarder le comportement d'individus qui sont restés assez longtemps dans l'eau. On en voit qui semblent être sédentaires, mais on ne sait pas ce qu'elles ont fait entre temps. Est-ce qu'elles sont descendues profondes Est-ce qu'elles sont remontées et puis on en a vraiment qui ont, qui ont pris la poudre d'escampette et qui se sont vraiment dé, déplacés. Dans le golfe de Gascogne, on a ce comportement-là, mais on avait moins d'individus, donc c'est réellement moins, moins clair. en fait. Et après, ce qui est vraiment intéressant de regarder, c'est est-ce que l'on a des différences de comportement en fonction de la taille. Là, c'est tous les individus, la taille des individus qu avait, euh, qui avaient été mis à l'eau. On voit bien qu'en fonction de la taille, on a des comportements très différents. Et des individus, vous avez vu, là, on a un individu qui fait à peu près 95, elle fait 500 grammes. Ce n'est pas la taille qui fait qu'elle qu est capable ou pas de se déplacer beaucoup. Le, le, le temps de durée liberté, c'est pareil. Alors plus elles sont restées longtemps dans l'eau, plus on a des, des, des distances parcourues qui sont fortes. Mais vous avez aussi des, des individus qui sont restés longtemps dans l'eau et elles n'ont pas bougé a priori. Et dans ce que l'on voit, on n'a pas a priori de différence entre mâle et, mâle et femelle. Donc ça a l'air d'être un comportement qui est assez, assez généralisé. Donc voilà, sur les, sur les jeunes individus, alors on voit qu'il y a beaucoup de déplacements, et, et, et juste actuellement, les, tous les pêcheurs que j'ai au téléphone m'indiquent, euh, Martial on pêche, on est au filet à sol, sur le sable on pêche plein, plein d'angoustes. Ça montre bien qu'elles ne sont pas là pour, euh, pour l'habitat, mais elles se déplacent, en fait. Donc elles ont l'air de se déplacer vraiment beaucoup. Là, on a des, des, des pêcheurs là, qui, qui me rapportent des captures, euh, des, des remises à l'eau... Euh, de 10 langoustes à la journée jusqu'à presque 300 langoustes à la journée donc des, des, des quantités vraiment très très, très importantes là j'ai en couplant en fait nos deux données de, de, de, de la chaussée de sein et puis de ce programme là on a pu retravailler un peu notre courbe de croissance et confirmer en fait vraiment cette, cette, cette, cette croissance pour nos petites, nos petites, nos petites langoustes et confirmer plus ou moins ce que l'on avait déjà, déjà établi en fait. Euh, donc voilà, la zone sur laquelle on travaille en hiver, euh, en été, c'est un, un petit peu plus calme. Euh, ce qui me semble être important de, de retenir sur cette, ce que je vous ai présenté, en fait, à la fois, ben, on ferme une zone, cette espèce-là, elle, elle répond très très bien à cette mesure de gestion. Donc l'idée éventuellement de, de proposer euh, le long du littoral, ce type de geste, mesure de gestion, c'est vraiment une chose qui peut se, se discuter, en fait, donc ça c'est très intéressant. On a une saisonnalité, alors je voulais pas montrer, on a une saisonnalité des captures très très marquée, ce qui montre aussi un comportement en relation avec euh, les déplacements qu'on a vus. Si vous prenez les, les, les captures de pêche, on a très peu de captures de début février, début, ouais, plutôt fin novembre jusqu'à mai. Clairement la langouste a l'air de ne pas être très, très mobile et après on a vraiment une augmentation de, de, de, de sa capture. Donc euh, un comportement saisonnier très très, très important en fait. Une des questions qui se pose, c'est qu'est-ce qu'elle fait en hiver Alors, je, on commence juste à avoir des résultats, ils ne sont pas encore traités en fait. On a euh, équipé, alors pas beaucoup, hein, on a équipé 20 langoustes avec des marques électroniques température-pression. Euh, on en a récupéré 3 sur les 20 qu'on a marqués. Euh, la donnée nous montre que la langouste qu'on a relâchée, au bout de 4 jours, on, on l'a relâchée à 50 mètres, au bout de 4 jours, elle était à 80 mètres de fond. C'était en octobre 2017, et elle est restée jusqu'à ce qu'elle soit repêchée au mois de juillet par un pêcheur. Elle est restée autour de 80-90 mètres de fond, très très stable en fait. On voit le cycle de marée. Donc il faut qu'on va essayer d'analyser, comprendre, euh, enfin, créer un modèle qui nous permette d'essayer de, de, d'estimer où elle était positionnée, mais cette donnée-là, on ne l'a pas encore traitée. La petite marque qu'on utilise là, c'est la même marque qui a été utilisée pour le, le marquage des barres qui aurait suivi d'autres travaux que l'on a fait à et, et donc ça c'est des résultats euh, intéressants. Nous ce que l'on aimerait faire maintenant c'est créer un réseau d'écouteurs euh, avec des langoustes qui soient sur lesquels on met des, des, des, des marques et des acoustiques et qui puissent euh, on va dire échanger avec le réseau pour voir euh, à quel moment elle est dans le réseau, à quel moment elle en sort, quel est son comportement. Donc ça euh, la difficulté de notre zone au niveau de, de de, de sein, c'est la où c'est les courants. Et donc mettre plusieurs milliers d'euros à l'eau dans cette zone-là, il faut qu'on soit sûr qu'on qu qu ne jette pas de l'argent par, par les fonds, en fait. euh, Nous on a vraiment présenté tous ces résultats aux, aux pêcheurs et, et c'est ça qui les a amenés à mettre en place des, des règles de gestion. Donc c'est là que le travail collaboratif entre nos structures est vraiment est extrêmement important. Euh, le développement des jeunes individus, de, le recrutement important des individus depuis 2014 euh, fait que bah, on a eu un retour des, des pêcheurs vers nous. Là il y a une question et ça je ne euh, suis pas eu le temps de m'y pencher, c'est comment on peut aussi euh, accéder à toutes les données qui sont issues de toutes les observations, euh, pêcheurs, euh, amateurs, plongeurs, euh, ça se fait un peu mais j'ai pas réussi encore à mettre ça, à mettre ça en place. Et nous, on a aussi clairement euh, été identifiés, on a fait un travail assez large de, de, de plonger pour voir où est-ce qu'on en trouvait. Et clairement, aujourd'hui, euh, les données euh, de marquage des pêcheurs confirment qu'à la côte, partout. Euh, aujourd'hui, euh, l'expérience qu'on a acquise, vous me donnez une carte, une carte chôme, je regarde où il y a les tombants qu'il faut, on va dessus, presque, on, est, on est presque sûr d'en trouver. Parmi les objectifs euh, qui sont en place, c'est la question autour de la diversification. Et comment on retournerait à la pêche au, au casier Ce que je ne vous ai peut-être pas dit au début, c'est la décroissance de, du stock. C'est aussi au, le changement de, de ciblage avec un, un engin de pêche qui est extrêmement efficace. Il était efficace à tel point qu'il euh, qu ciblait toutes les tailles, de la petite jusqu'aux très grosses. Alors que le casier, il avait quand même euh, la, une langouste de 3,5 kg pour entrer dans une, un casier. Elle avait un peu plus de mal avec ses... Donc clairement, on avait une sélection des tailles que l'on pêchait au casier, pas réellement des grosses et Toutes les petites étaient mises à l'eau sans aucun, sans aucun problème. Donc, là, l'idée c'est comment on peut éventuellement dans certaines zones euh, retravailler avec cet engin-là. Euh, ça ne veut pas dire éliminer ce qui est en place, mais c'est vraiment euh, essayer de faire cohabiter ces deux, ces deux, ces deux engins de pêche. Euh, dans d'autres endroits, euh, en, la pêche au filet est interdite il n'y a que la pêche au casier. Nous, on a réellement aujourd'hui une économie euh, de certaines espèces qui se pêchent au, au filet, donc on ne va pas interdire la pêche au filet, mais. Voilà, c'est plutôt qu'est-ce qu'on peut avoir comme réflexion de gestion autour de, cette, de cet engin associé à des zones. Et là, ce que l'on commence, nous, on a un projet qui s'appelle Recru, où on va s'intéresser vraiment au, au, à développer des indices de recrutement pour, pour la langouste, le homard, l'araignée et le tourteau aussi. Mais sur la langouste, on va travailler vraiment sur ces aspects-là. Il y a de nombreuses pêcheries, notamment en Australie, en Tasmanie. C'est des pêcheries qui rapportent 200 à 500 millions de dollars australiens, c'est des pêcheries qui sont extrêmement lourdes, il y a une gestion très très drastique et surtout ils ont un suivi de, du recrutement qui arrive sur le fond et donc ils ont un, une information à 3, 4 ans ou 5 ans de, de l'évolution future du stock en fonction de la pression de pêche qu'il qu y aura. Donc ça c'est le projet sur lequel on s'attelle, c'est comment développer un tel indice. Alors je voulais finir sur quelques... Quelques photos, certains dans la salle on en ont déjà vu sous l'eau, donc ce n'est pas, pas une nouveauté. Clairement, tous les endroits où on trouve de, de la langouste, alors euh, je vais vous dire plutôt de 0 à 45 mètres, c'est la, la profondeur à laquelle on, on a pu les observer. Donc ça, c'est plutôt des langoustes de, de, de belle taille. Elles se situent en général sur euh, des tombants, sur des petites margelles, où elles sont euh, face, face, face au courant, mais en tout cas, il y a toujours derrière elles, il y a un espèce de mur. Qui qu'elle sait qu'il n'y a pas un ami qui va arriver par derrière. Vous approchez, c'est des individus qui sont extrêmement curieux, ils vont venir vous toucher avec leurs antennes le masque et tout. Euh, donc voilà, vraiment c clairement ce type, ce type d'habitat. En général, juste sous la limite de, de, la, de la ceinture à laminaire, on peut en trouver dedans, on en trouve dedans la nuit. En fait, c'est un individu qui se déplace la nuit, qui remonte dans, dans la ceinture à laminaire pour trouver une partie de son alimentation, où elle va sur le sable. Mais en pleine journée voilà elle est vraiment là c'est la première qu'on avait euh, observée nous dans nos travaux c'était une langouste de, de l'Armen. tombe en verticale un petit plateau elle est posée dessus là on est sur des individus qui sont beaucoup plus petits et euh, alors elle elle a un peu plus peur de se faire manger il n'y a que les antennes qui sortent des, des, des trous en fait et vraiment tout le reste du corps est, est complètement camouflé et ça c'est les premières langoustes qu'on avait observé en 2014 euh, voilà ça c'est ma main c'est une langouste qui faisait de longueur de céphalothorax 28-30 euh, euh, mm. Donc une, une langouste de, de, de l'année en fait. Aspect un peu plus large du type de tombant, ça c'est à la sortie de la rade de Brest. Euh, on est à 30, 28 ou 32 mètres, je ne sais plus. Euh, voilà, il n'y a plus de laminaire à cet endroit-là. C'est typiquement la vitesse sur laquelle on va en trouver euh, de manière importante. Pour vous indiquer un peu les chiffres d'abondance que l'on observe aujourd'hui sur des ont moins de 500 grammes, la dernière plongée qu'on a faite, 25 minutes au fond, 34 lamboux Donc, Je peux vous indiquer une, une abondance assez forte et 34 landus qui avaient âge 0, 1, 2, 3 ans. Donc 4 fois présents. Ce qu'on observe depuis 2014 sur les sites qu'on a identifiés, c'est qu'on a... Un apport de jeunes et de recrutement tous, tous les ans. Donc on est vraiment dans une dynamique extrêmement euh, positive. Pour continuer dans les mesures de gestion qui, qui vont être mises en place, en 2019, euh, en la Bretagne et la zone test, à la fois parce que c'est là qu'on en le plus, euh, tout débarquement de langouste devra être associé au bagage de la langouste. Il y a l'obligation de marquer les ormeaux quand on débarque. Pour la langouste, c'est la même chose. L'objectif, c'est bien de. Initialement, de, de, de recenser, enfin, d'estimer de manière plus précise le nombre de langoustes qui est débarqué. A la fois, il y a réglementairement, en fait, euh, au niveau européen, quand vous ciblez pas une espèce c'est que son débarquement par journée ou par, euh, euh, par, par marée dépasse 50 kg, vous n'avez pas l'obligation de la déclarer. Je trouve qu'on a des bateaux qui déclarent bien plus et d'autres ne sont pas dans leur. Euh, mais il ne déclare pas forcément. L'objectif c'est d'être très précis dans les déclarations et dans ce qui est débarqué. Puisque derrière, en fait, si on veut que le stock continue à se reconstituer, il faut falloir qu'on arrive à bien réguler la capture versus biomasse. C'est vraiment ça notre travail, tout en intégrant le fait qu'on a une dynamique euh, Ouais, ouais, Mich. Ah Pardon. Oui, c'est vrai, c'est vrai, euh, je, je taille à l'est. <rire> euh, là, par, par, pareil, l'idée, c'est aussi d'échanger de, de, avec les, les, les pêcheurs sur les zones sur lesquelles ils pêchent et comment éventuellement certaines zones, on, peut, on pourrait les gérer différemment. Là, c'est juste une représentation 3D de ce de cet même endroit, mais seulement là, il y a 10 mètres de long sur 8 de large. et On a, bah, voilà, on a 100 mètres carrés qui sont, qui sont euh, qui, en, en vision 3D. Et un des excellent site que l'on a trouvé c'est un tombant qui fait 5 mètres de haut qui fait 35 mètres de long l'idée c'est de le cartographier complètement ça va être notre suivi site naturel on va y aller régulièrement pour vraiment comprendre ce qui, ce qui s'y passe euh, voilà ce que je voulais vous dire sur la langouste j'espère que j'ai été assez euh, assez clair je voulais vous le présenter alors euh, anne disait que c'était le, le, petit, le, le petit cadeau euh, quelques petites, euh, petites vidéos en fait euh, la première étant, euh, on, on, a, on a réussi il y a deux ans à stabiler des, des, des femelles. Et voilà les, les, les langoustes euh, ben, miniatures qui en sortent en fait. Euh, on les a juste filmées, alors ce n'est pas facile parce qu'elles sont très petites et qu'elles bougeaient. Mais alors, ce que je vous disais au, au tout début de la présentation, au bout de ces pattes, elles, elles ont ces exopodes là, qui font qu'elles elles sont en permanence en activité, elles bougent en, per en permanence. La question que l'on se pose pour l'instant pour les conserver et puis pour comprendre un peu la vitesse de croissance, c'est euh, sur quelle alimentation, enfin sur quoi elles se nourrissent, ça on ne sait pas trop. On a fait différents tests, on n'est pas sûr qu'elles se soient réellement alimentées puisqu'on a réussi les, à les conserver six semaines en bassin et au bout de six semaines, elles étaient toutes, euh, toutes mortes. Donc Dans le projet sur lequel on, on, on recommence à travailler, l'idée c'est de comprendre un peu plus ce, ce stade-là, sur quoi elles se nourrissent et, et, et comprendre si le recrutement important que l'on observe est lié justement à, bah, à une alimentation qui, qui est de nouveau présente ou, ou, ou pas en fait donc il faut qu'on qu qu travaille là-dessus. En fait. euh, autre, petite, autre petite vidéo, euh, là on est juste à la sortie du du, du goulet, on est à 20 ouais, 28 mètres de fond et c'est vraiment pour vous montrer en fait comment elles sont très très euh, grégaires. Elles, quand on trouve une, en général une langouste à côté, il y en a. et là on avait une langouste, -là elle là faisait 70 cm, celle-là elle faisait euh, 45 je crois, donc euh, des langoustes de deux âges différents. Donc là on est euh, à Vol d'oiseau, on, on est à 15 km de, cette, de cet endroit-là, et euh, c'est un endroit, des tombants très très verticaux, et euh, un habitat très dénudé, mais par contre des, de la roche verticale et c'est vraiment là-dessus qu'on en a trouvé. Alors là, pour l'instant, on n'a pas fait le travail de savoir sur quoi elle s'alimentait, pourquoi elle était là. Parmi les, les développements que l'on va essayer de faire, alors on peut, faire, euh, on peut empêcher et puis euh, euh, regarder ce qu'il y a dans, dans l'estomac, mais on va essayer de faire un petit peu, d'utiliser de, des techniques nouvelles comme de, de l'ADN environnemental, c'est essayer de récupérer tout ce qu'il y a dans, dans l'estomac. Faire juste une analyse génétique de qu'est-ce qui était présent, qu'est-ce qui a été mangé. Alors, ça ne permettra pas de dire sur quelles espèces euh, en quantité, enfin la quantité des espèces qu'elle qu aura ingurgité, mais ça va nous permettre de comprendre en fait qu'est-ce qui fait qu'elle est dans, dans cet endroit-là. Est-ce que c'est que de l'habitat et est-ce qu'elle se déplace un peu pour se nourrir Moi, je me pose la question parce qu'en discutant avec les pêcheurs, ils me disent mais martial. Moi, je suis presque sûr vu la manière dont, euh, en fait, il y a des concrétions sur sur la coquille, enfin sur l'avant la, la, de la carapace. Je pense qu'elles captent aussi du plancton, parce qu'elles sont, en, dans la journée, elles sont en permanence en train de, de, de, de filtrer l'eau. Donc je me demande s'il y a une période de l'année, elles n'ont pas, pas une alimentation aussi sur, sur, sur le plancton. Voilà, donc pas, plein, plein, de questions, euh, plein de questions autour de cette espèce-là. Le point important sur lequel je voudrais conclure, c'est que si cette espèce-là, on arrive à, à redresser son stock de manière assez conséquente, assez conséquente euh, on peut imaginer les trois espèces de crustacés, euh, grands crustacés qui sont importants, qui sont la, le tourteau, le homard et l'araignée, pris à la première vente, ça représente à peu près, pour le marché français, c'est à peu près 36 millions d'euros. Donc, pris à première vente aux pêcheurs. Euh, cette espèce-là, si on arrive ne serait-ce qu'à la reconstituer comme euh, 1985 à ressortir 200 tonnes, 200 tonnes, avec un prix moyen qui serait plus important, on, on peut régénérer très rapidement euh, 8 à 10 millions d'euros pour une zone littorale qui semble tout toute assez restreinte et donc c'est de suite, on va dire euh, ben, pour l'économie de notre région extrêmement, extrêmement important. Donc il y a un enjeu qui est, qui, qui, qui est bien intéressant, sachant que des bateaux qui iraient sur cette espèce-là euh, ben, relâcheraient la pression sur d'autres espèces qui peuvent être euh, à, à, à gérer différemment. Donc là, il y a vraiment un, un intérêt important. Je pense qu'il y a aussi un intérêt pour la, la région, à l'heure au-delà, aussi touristique, hein. je pense que les gens quand ils viennent ici, ils veulent aller dans des ports de pêche et s'ils voient de la langouste débarquer euh, je pense que c'est aussi un, une image vraiment intéressante et euh, toute la réflexion c'est comment la, la stocker après, comment valoriser ce produit qui est vraiment magnifique en fait euh, il voilà, y, y a vraiment tout un travail à, à à redécouvrir sur cette espèce là puisque je pense qu'il y a 100 ans c'est ce qu'il faisait donc il faut, il faut réussir à refaire ça je vous remercie J'espère que je n'ai pas été trop long. <rire>